Il y a du monde qui commence à rentrer, puis je vois qu'il y a du monde uh, qui répondent au sondage. There are people who are coming in, and I'm seeing people answering the sondage. I'm going to keep it up there for just um, a few more minutes avant qu'on commence. Alors, bienvenue tout le monde. Je vais fermer le sondage. Confirmer. We can see some of the results here. Alors, selfie. Who are we online? Comme je dit, je vais parler dans les deux langues. I'm going to be speaking both languages. Je vais être sûr que tout le monde qui est présent me comprend and that um, I'm getting my message across to everybody. Alors bien sûr, vous autres aussi, vous pouvez utiliser la clavardage en anglais, en français, in English and in French for the chat box, as well as in the conversations that we're going to be having later on in the, uh, in the workshop. Alors pour aujourd'hui, excuse-moi, um, dans le cadre du plan d'action numérique, je voulais parler de, des flottes d'appareils, because very often, you know, we might think that, um, you know, using the devices que, that it's easy. Mais c'est pas toujours facile de penser à des façons um, structurées et intéressantes uh, d'utiliser une flotte d'appareils dans une salle de classe. So we're going to explore a little bit of that today. Um, As well, ce qui est important pour moi, c'est que pour moi, je veux vivre les mêmes expériences que je demande à mes étudiants. Comme ça, je modélise l'apprentissage. When we model learning like this, if I'm going to be… Very often, we ask our students to do things qui sont un peu différents, that put them a little bit outside of their zone de confort. Et je pense que c'est important que nous aussi on fait la même chose. So, keeping that in mind, that's what we're going to be talking about. Alors, les selfies. En fait, cette présentation, euh, je l'avais préparée pour une, un, pour une leçon avec des jeunes de secondaire 4 et 5. A teacher, uh, Carolyn Mueller, invited me into her classroom, puis elle m'avait demandé, elle était en train, c'était dans une, le cadre d'un cours qu'elle a créé elle-même, qui s'appelle Social Media and Me. C'est un cours bilingue qu'elle a offert à des jeunes de secondaire 4 et 5 and she invited me in to do a lesson on selfies. Alors, ça c'est le cours en fait que j'ai fait avec elle. Um, it was a cours de deux heures, c'était divisé en trois sections, une courte introduction des stations, et à, à la fin, c'était la préparation pour un projet d'art de selfie. So really it was like this, we had three sections, at the end, all of this building up towards a, an art project on selfies. Mais aujourd'hui, on va faire presque la même chose. Je, on, on est présentement dans l'introduction. Euh, après ça, on va quand même travailler dans des stations. But we're going to be working obviously virtually. Et après ça, une conclusion. fait que je vais retourner à ce que j'ai fait avec euh, les apprenantes de Carolyn Mueller dans sa salle de classe en préparant pour euh, leçon que j'avais que je devais faire. Je faisais une, une enquête go, euh, sur Google sur les selfies. And I was starting to type in « selfies are » ou « selfies art » ou quelque chose, et regarde, j'ai montré ça aux jeunes, regarde les réponses que j'ai eues à part de Google, pas très positifs. Regarde ça, « selfies and funerals »,« selfies sont stupides »,« sont mauvais »,« sont dépressifs ».« At Auschwitz », c'est comme, <rire> il y a beaucoup de… pas vraiment positif. Mais comme j'ai dit aux, euh, aux jeunes, moi je voulais vraiment… Euh, Concentrer sur le positif parce que c'est pas tout mal. You know, even in, in, dans le sondage que j'ai euh, fait avec vous autres euh, en commençant, j'ai vu beaucoup de ego, c'est une photo de soi, c'est euh, comment nous on veut se présenter euh, sur les, les médias sociaux. But it's not only bad, and so also dans l'esprit de, de vivre le, les mêmes choses que je veux que mes étudiants vivent, que je demande à mes étudiants. J'ai inclus des photos de moi et mon fils dans le dans la présentation euh, que j'ai fait avec les, les jeunes. Ça, c'est mon fils. I did not see this. Moi, je, quand, quand j'ai trouvé ça sur mon caméra, j'étais vraiment contente. Lui, moi, j'étais en train de faire un cours de kung fu et pendant que je fait mon cours de kung fu, that's his iPad time. He has one hour where he gets to play on the iPad. Puis la journée qu'il a découvert. Euh, le caméra et qu'il pouvait se prendre en photo, il était vraiment content. And I did not notice this until comme un ou deux jours plus tard, quand j'ai vu ça sur mon Google Photos, parce que Google a fait une collage. Alors, pour moi, c'était quelque chose de positif. Et on peut voir aussi qu'on a parlé à quelqu'un, je pense, qui a parlé de, euh, pas de Barack Obama, mais de Justin Trudeau dans le sondage. Et Barack Obama aussi, pendant qu'il était président, « He used selfies quite a bit » et c'était vraiment pour la célébration. Pour, ici, c'était une rencontre à The White House euh, entre des scientifiques. Là, c'était vraiment pour célébrer la science et, et tout ça. Mais, en même temps que, que um, Obama prenait beaucoup de selfies, il se méfiait un petit peu des selfies. Vous pouvez lire euh, ce qu'il a dit, je l'ai mis en anglais et en français. Alors imagine, si, tous les, si il a pris des photos pendant toute sa longue euh, carrière en éducation quand, quand il était étudiant, hmm, qu'est-ce qu'on on aurait vu Et même après sa présidence, I don't know if that's the right term, after his presidency, après sa présidence, après qu'il a été président, after his presidency, quelqu'un peut le traduire dans le clavardage pour moi. <rire> um, um, il a eu des événements où il a, il a banni en fait. Selfies. J'avais pas euh, traduit ça en français, excuse-moi, euh, mais il a dit que pendant qu'il était président, il n'y avait plus personne qui le regardait dans les yeux et qui le tenait la main. Everyone came at him with the camera. Alors il a dit que c'est une façon différente d'être ensemble et qu'il n'aimait pas ça très bien. Mais quand même, quand il était président, il a pris beaucoup de selfies avec euh, les, les invités qui venaient lui visiter. Puis j'ai choisi cela en euh, on peut voir ça comme, comme quelqu'un a dit dans le sondage Justin Trudeau qui prend beaucoup de selfies de lui-même. Um, one year before this, après ses mandats, merci marie one year before this, um, en juin 2015, on peut voir euh, notre premier ministre avant qu'il ait été premier ministre durant une fête nationale avec moi et mon fils et il se prenait en selfie avec nous et. Quand j'ai montré ça aux jeunes euh, dans les leçons que j'ai enseignées, j'ai demandé, c'était quoi la raison pour cette selfie? Parce qu'il y a toujours une raison pour les selfies. On a remarqué ça dans le sondage et aussi, euh, euh, juste avant, pour la célébration entre les scientifiques, il y a toujours une raison. Alors, j'avais demandé euh, aux jeunes, c'était quoi la raison pour cette selfie? Juin 2015, est-ce qu'on se rappelle, c'était quand l'élection, même si on savait pas qu'il y avait… Um, we didn't know yet that an election was coming, but he knew that something was coming. Il était très présent devant les fêtes nationaux au Québec, uh, during the Canada Day celebrations as well, he was very present and he was taking selfies. And there was a reason for it, absolutely. Alors je vais passer à un autre exemple de selfie that I that I shared with the students that I was teaching. Ariana Grande, une, une grande vedette, une musicienne, puis elle a remarqué une tendance that « People that were coming up and taking pictures were, with her were cutting themselves out of the selfies. <laughs> » oui, alors c'est Luc qui a répondu à Justin Trudeau. Um, « people, people were cutting themselves out of their selfies. » Alors, il y a beaucoup de monde qui ont mis dans le sondage pour se représenter uh, en ligne, pour se montrer en ligne, mais en même temps, on voit cette tendance de se couper. « So people were cutting themselves out of selfies with her. » elle a vraiment, elle a pas aimé ça. Et elle a même répondu, elle a dit, il faut arrêter ça, je vous aime, vous êtes tous beaux et vous êtes tous belles et sans vous, moi, je ne serais pas ici. Alors, if you're taking pictures of us, why are you cutting yourself out? Try to stop it. Alors, ça ici, c'est quelque chose un peu troublant, peut-être qu'on peut voir. Et euh, je voulais montrer ça parce que, juste pour voir comme des, plusieurs côtés euh, des selfies, mais en même temps, aujourd'hui, on va vraiment, comme j'ai dit tantôt, on va vraiment mettre le focus sur euh, le positif. Why not? Pourquoi pas les selfies? Alors, comme j'ai dit euh, tantôt, on va travailler en station aujourd'hui. I'm going to explain a little bit how the stations are going to work. And I chose this, um, I have my water in a coffee mug today. Uh, can you see it? Attends. Be kind. C'est la première fois que je um, que je tente que j'essaie de faire des stations en ligne. It's the first time I'm trying to do stations in a via session online. So be kind. C'est sûr que quand j'ai fait ces stations pour la première fois um, euh, avec avec les jeunes dans la salle de classe de Carolyn Mueller, que c'était pas en ligne. It was live in the classroom. Mais on va faire les mêmes stations ensemble et elle m'a demandé de rentrer dans la salle de classe parce que elle voulait avoir une leçon qui utilisait la flotte d'appareils qu'ils avaient dans le, dans le, dans le centre d'éducation, des Place Cartier, à Beaconsfield. Sur cette flotte d'appareils, il y avait des Chromebooks. Il y a beaucoup de Chromebooks dans cette, euh, dans cette centre. Um, students were also allowed to use their own devices. So they had their own laptops, des Chromebooks, des iPads et aussi des téléphones qu'ils utilisaient. So, she asked me to design a lesson qui pouvait servir… Um, j'entends du bruit, si vous pouvez fermer vos micros pendant que je parle, parce que j'entends des choses um, qui se passent en, en arrière-plan, Plan, merci. Um, so, she asked me to design a lesson that would be able to use all of these things, qui peut, que n'importe quel um, appareil que les étudiants avaient, qu'ils pouvaient quand même participer dans la leçon and I'm going to be doing the same thing today. So, les stations que j'avais créées pour eux, et les stations que nous, on va um, vivre aujourd'hui ensemble, sont ces trois. Alors, toujours avec le même thème des selfies, always with selfies, on, on est allé voir selfie um, et la couture, culture, I can't say that word, and culture, et uh, selfie de, et les um, la conscience sociale, le côté de société, puis aussi selfie uh, comme comme de l'art. And so each of these three stations are going to be looking at it from a different angle et aussi avec des, des activités un peu différentes. On peut voir que la, la première station, c'est un travail individuel. Uh, vous allez regarder quelque chose puis faire une réflexion. The second one is going to be really comme a, un travail de lecture, un peu de réflexion and if there's time, parce que ça va être vite aujourd'hui, un peu de discussion ensemble en groupe. La troisième ça va être avec moi. parce que pour moi, la raison d'être des stations est vraiment la relation entre enseignante et étudiants. It's really the reason why we're doing stations is to better that relationship, relationship between student and teacher. Et donc so, aujourd'hui, je vais modéliser comment je peux rester dans une station puis avoir deux autres stations qui, euh, qui, qui se déroulent à part. Là, ça va être une présentation puis une discussion ensemble. Et aujourd'hui aussi, j'ai créé une station supplémentaire qui, qui va s'appeler Extra. Là, c'est comme. Là, c'est, excuse-moi, je viens de regarder la note de Mélanie dans le d'âge. Aucun problème. Um, dans la salle de classe, quand j'enseignais uh, secondaire 4 et 5 moi-même en école secondaire, j'avais toujours comme uh, des, des ressources supplémentaires quelque part parce que on sait, we know, as soon as we say go pour une activité, il y a toujours un ou deux ou un groupe d'apprenants après cinq minutes qui dit, I'm finished, I'm done, what can I do now? Qu'est-ce que je fais maintenant? Ou oh, j'ai oublié mon livre. I can't do it today. Non, non, non. Il n'y a jamais cette, euh, cet problème quand on a une station supplémentaire avec des ressources supplémentaires. So, we're going to be having that also today. J'ai noté que, <laughs> j'ai noté que, euh, il y avait quelques personnes qui n'ont pas de micro. Fait que pour l'atelier 1, vous pouvez faire la première partie de l'atelier, mais pour vous enregistrer, ça va être un peu difficile. Alors, peut-être que après la, euh, après que vous avez vu, euh, le vidéo, euh, The départ, you can go into the extra station, and that way you still have something to do until you hear the sound. Um, alors je vais parler un peu de comment ça va dérouler, puis après ça, on va commencer. Um, il y a ground rules, des principes de base. Je vais utiliser minuterie. Minuterie. I can't say it properly. A timer. The timer is a little bit loud, so just be ready for it. It's si vous avez des, um, des écouteurs, it's going to be un peu fort dans, dans vos oreilles, alors juste soyez prête. When you hear the timer, it's time to go to the next station. Alors, si vous commencez dans la station 1, vous allez continuer vers la station numéro 2, puis le suite et tout ça. Et si vous mettez, il n'y a pas tout le monde qui va commencer dans la station 1. Not everyone is going to start in station 1. Some of you might start in station 3 with me, et après ça, vous allez continuer vers la station numéro 1. And at the end, when you hear the sound, you'll come back To the salle principale. But there's going to be somebody in each of the stations to let you know about all of that. Alors, je vais retourner à ma principe de base. Je vais vous demander de si vous avez le micro uh, allumé. Is that what we say? If it's lit up? I don't know. Um, when you're watching videos, to please shut down and you can see you want your microphone to look like the top one with the arrow and not the bottom one with the X because if you're watching videos in your atelier, in your station, other people in your station will be able to hear them as well. Et le principe le plus important, c'est vraiment to help each other, because I will be busy at my station. And so it's modeling what could happen in the, um, in the classroom. If a teacher is busy somewhere, les autres apprenants ne peuvent pas lui déranger, because they're taking time away from the other students. Alors, je veux modéliser ça aussi aujourd'hui. But not to worry, there will be someone in your station to help you out today because we're adding this extra layer of tech, of the via, the via session on top of everything. Alors, c'est, comme j'ai dit tantôt, c'est la première fois que je fais ça. On va voir comment ça va marcher. And also, aujourd'hui, c'est vraiment, we're just taking a taste of what it could look like. Alors, pas de souci de tout de tout si, euh, vous n'avez pas quelque chose, if, something isn't working out for you, just go to the extra room, no worries at all, c'est vraiment juste pour avoir un avant-goût et uh, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, I'm opening up the stations, you can see them now, on voit Atelier 1, 2 et 3, there's somebody already in Atelier, oh I know who it is, never mind, um, and Extra at the end. Extra is not part of the rotation. It's there if you want to go to it at any time during the um, the workshop. Alors, je vais vous demander d'aller dans les ateliers. On est à peu près 30 personnes, uh, no, we're about, OK, à peu près 30 personnes, uh, a few less, 26 people. Je vais vous demander de, de diviser en trois groupes. Alors, si vous vous voyez que... Si vous rentrez dans l'atelier 1 puis il y a déjà comme 20 personnes là, if some of them can spread out, so that we're about an even amount of people. So I'm going to ask you right now to leave here and go to the other ateliers. I am going to go to atelier numéro 3. I will be there in just a few minutes. I'm going to make sure that everyone's going to another atelier.